Alors, voici maintenant venu le temps de regarder le devoir d'un élève. J'ai deux chemins différents pour accéder au devoir. Le premier, dans la colonne de gauche, si je clique sur « Devoir, j'ai accès aux devoir remis dans le cadre de tous mes cours. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai des devoirs qui ont été donnés dans le cadre de ma classe d'Office 365, et de ma classe d'informatique. L'autre chemin, c'est que je clique tout simplement dans « équipe », je vais dans le canal général de l'équipe souhaitée, aujourd'hui c'est ma classe d'Office 365, et je clique sur « devoir ». À ce moment-là, j'ai toujours le choix entre deux types d'affichage l'affichage calendrier ou l'affichage vertical. Je choisis le devoir que je veux aller examiner. Alors moi, je vais aller voir euh, le calcul qui a été déposé et que j'ai remis aux élèves. C'est sûr qu'il me reste quelques jours euh, avant que les élèves me remettent tous leurs devoirs, mais pour aller examiner, dans le fond, pour aller voir le ce que les élèves ont déposé, je clique sur « Examiner ». J'ai ainsi accès, vous voyez ici en haut, alors euh, ici dans « Afficher », ça me permet de voir les élèves qui ont débuté leur devoir, Dans « Remis », alors j'ai un élève sur sept qui m'a remis son devoir et euh, dans « Réviser », c'est ce que moi je vais avoir à réviser aujourd'hui, alors j'ai un devoir que je pourrais aller réviser. Alors, si je descends, je peux voir que AFO3652, ah, qui est mon élève, m'a remis son devoir le 28 mai. Alors, je vais aller voir ce qu'il a fait. Alors, en cliquant sur son travail, je peux tout simplement regarder ce qui a été déposé. Je peux aller annoter directement dans le document si je le souhaite. Alors, je pourrais écrire... Euh, avec une autre couleur, noter directement mes commentaires dans le document. Je vais vous le montrer tout simplement. Je pourrais choisir la couleur rouge et aller inscrire mes commentaires ici. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est lorsqu'on a accès à un stylet et qu'on a la version lourde, on peut aller vraiment écrire en, en écriture euh, script euh, à l'intérieur du document. Puis, évidemment, il s'enregistre automatiquement parce que je suis euh, sur le, le Word Online. J'ai un espace pour laisser des commentaires ici à droite. Alors, bravo! Faux! Ta démarche est claire. Calcul sont tous présents. » Puis je lui donne la note de 10 sur 10. Je clique sur « Retourner ». Pour revenir, tout simplement, je clique sur le « X ». Ça, c'est un endroit où je peux laisser des commentaires à l'élève. J'aurais pu aussi passer directement ici. Parfois, ça peut être plus rapide de simplement cliquer sur le petit euh, sur le, le petit message, puis de venir inscrire en passant par ici. Ça dépend, du, dans le fond, du type de devoir que, que, que je donne à l'élève. Pour mes autres élèves, je dois attendre, bien évidemment. Alors, euh, voilà pour la capsule sur le devoir.